Bonjour et bienvenue sur Planète News au cœur de l'action toutes les deux semaines. France d'abord, une directive de 1907 de la SNCF a été retrouvée. Cette directive demandait à ses employés d'être plus souvent à l'heure. Cent ans après, cette directive n'est toujours pas appliquée. Une ambiance cosy, des coquilles, des gâteaux, du thé et du café. Le café noyeux vient d'ouvrir ses portes à Rennes. A la seule différence, tous les serveurs sont amputés des bras ou des jambes. Montpellier, en installant des ascenseurs, des ouvriers ont découvert des objets du Moyen-Âge. En effet, ils ont découvert des Nokia 3310. Pas au chocolat ou chocolatine La team chocolatine va bientôt apprendre son humiliante défaite puisque des chercheurs s'intéressent actuellement à ce sujet. Cet éternel débat qui fait souffrir toute la France depuis des années va enfin avoir une réponse. L'entreprise mobile SFR a reçu le cactus d'or de la consommation. En effet, ce prix est accordé aux entreprises qui ont plus ou moins intentionnellement pourri la vie de leurs clients. On espère très vite ce genre d'initiative pour certains youtubeurs. Sport Serena Williams a perdu son premier match pour son retour à la compétition après un arrêt de presque un an pour grossesse. Visiblement, c'est le seul moyen de gagner, sera sur la tenniswoman Jelena Ostapenko. Lutte anti-dopage, des doutes sur la fiabilité des cyclistes du Tour de France. En effet, ils arrivent à parcourir beaucoup trop de kilomètres pour des simples humains. Dopage toujours, Alizé Cornet est soupçonnée de dopage. On espère pour qu'elle n'était pas dopée au vu de ses performances. Ligue 1, le PSG est en tête avec 59 points devant l'OL 48 points et l'OM 3ème Mais on en quelle année Les amateurs de vente vont s'adonner à cœur joie. Les tournois de sumo ont repris depuis le mois de janvier à Tokyo. 15, non, c'est pas le nombre de points marqués par une équipe, encore moins avec les filles que j'ai couchées, mais les défaites consécutives de Krishna Mlanilovic. Une quinzième défaite consécutive, c'est un exploit du tennis français. Tout de suite, une courte page de pub. Vous aimez votre tranquillité Votre chien Votre voiture Alors soyez pas con. la prochaine fois que vous faites l'amour, prenez des capotes. Purex. Vous voyez cet homme Il vient de perdre sa femme, ses deux enfants. Il est endetté sur 17 ans, à le cancer des testicules. Mais vous savez quoi J'aime ma banque. Tunéo Envie de liberté Envie d'évasion Choisissez la Corée du Nord. People, après la polémique de Griezmann et de son costume raciste, c'est au tour de Chewbacca et son costume plein de poils d'énerver la péta et les associations anti-fourrure. Pas de news sur Lady Gaga, la chanteuse est toujours aux obillettes. Iris Mitanare aurait été contactée pour jouer dans Amour, gloire et beauté. Si jamais elle accepte, on lui retire son titre de Miss Univers. Sortie cinéma, 50 nuances de merde sort au cinéma le 7 janvier. Monde, la Chine va s'efforcer pleinement d'atteindre ses objectifs en matière de qualité de l'air d'ici 2035. Ils vont essayer de passer d'air très pollué à air un petit peu pollué que très pollué. Une époque médiévale dans notre monde moderne, ça donne quoi La chasse aux baleines. En effet, le premier ministre japonais a réaffirmé sa volonté de vouloir chasser la baleine, dite scientifiquement, et de reprendre à court terme la chasse aux baleines commerciale. Après le soulèvement de la Catalogne, c'est au tour de Tokolo de demander son indépendance. Ce petit pays qui se trouve... Euh... sur la terre. Des chercheurs japonais ont observé des relations peu conventionnelles. Des femelles macaques ne resteraient pas insensibles au charme des cerfs. Nous espérons qu'ils n'auront pas d'enfants. Voilà pour la fin des news, prochaine édition dans deux semaines. A bientôt sur Planet News, au cœur de l'action.